Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le débriefing du Ménestrail donc l'ultra que j'ai fait donc ce week-end c'était un ultra-trail qui se déroulait à Montcontour dans le sud de Saint-Brieuc, dans les terres euh, du, des Côtes d'Armor et donc c'est un ultra-trail, c'est la première édition qui avait lieu pour les 20 ans ils ont organisé cet ultra-trail alors est-ce qu'ils le renouvelleront Je ne sais pas l'organisateur ne savait pas me dire s'ils allaient le renouveler l'expérience parce que c'est énormément de travail, ils organisent déjà énormément de courses durant cet événement, donc est-ce qu'ils vont le renouveler Je ne sais pas mais si jamais il renouvelle ce, cet ultra trail au moins vous aurez mon ressenti, mes informations concernant cet ultra trail qui était vraiment exceptionnel alors euh, donc comment est-ce que ça va s'organiser ben, je vais vous parler de, de la veille de, de la course, comment ça s'est passé on va parler également du terrain, de l'alimentation des barrières horaires, du balisage, de l'organisation, de euh, des rencontres que j'ai fait et des problèmes que j'ai eu à la fin. Euh, voilà. Donc euh, avant ça, je t'invite à. Donc comme tu vois ici, je viens de le recevoir aujourd'hui, donc je l'affiche fièrement. Euh, donc mon diplôme de euh, de préparateur mental pour les sportifs. Alors pour savoir tout, pour connaître tous les contenus que je fais, je t'invite à télécharger mon ebook. Alors l'ebook, c'est pas vraiment ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, la vraie valeur, c'est de ça te rentre dans une liste mail privée qui te donnera, un, qui ou j'envoie un mail. Tout les matins à 8 h et c'est ça le contenu qui est intéressant et chaque jour où tu n'es pas inscrit c'est un jour raté et les emails sont perdus, envoyés, tu ne les recevras plus jamais. Donc inscris-toi rapidement pour ne rater aucun mail ça commence déjà pour toi demain matin à 8h Allez c'est parti Donc du coup la veille de la course, donc la, la, le départ de la course était à 3h du matin Donc moi j'ai la chance d'avoir un fourgon aménagé Donc du coup je suis allé directement sur place pour pouvoir euh, dormir un maximum Et m'éviter de me lever ben, à minuit quoi, pour prendre la route donc euh, du coup la, la nuit d'avant encore avant c'était une nuit qui était un peu courte aussi j'étais un petit peu stressé je dois avouer donc euh, euh, j'ai eu en gros 7 heures de sommeil en deux nuits donc ce qui fait vraiment très très peu. Euh, pour, pour le départ d'un ultra trail, mais bon ça, ça tient. Hein. Les, ce qui est important c'est de la semaine avant d'avoir bien dormi et euh, les nuits d'avant, bon si vous avez pas dormi c'est pas idéal, mais ça va, ça le fait, ça passe. Euh, donc j'ai dormi 3 heures en fait la nuit la nuit d'avant. J'ai plutôt bien dormi ça durant ces trois heures donc c'était des vraies heures où j'ai bien récupéré. Donc ça c'était quand même quelque chose de positif. Alors ensuite on va parler du terrain. Alors le terrain c'est un terrain qui est extrêmement boueux. Tous ceux qui ont participé à ce trail ne me contrediront pas. c'est Il y a des endroits où on a parfois pour, pour certains de la boue jusqu'à jusqu'à mi-cuisse. Euh, voilà, Il y a énormément de passages avec les pieds dans, dans l'eau, des traversées de rivière avec de l'eau parfois jusqu'aux genoux. Donc en fait sur ce trail là on a euh, très Très, très très souvent les pieds mouillés et du coup bah, c'est quelque chose qu'il faut vraiment appréhender pour participer à ce à ce trail parce que euh, c'est un vrai vrai euh, c'est un vrai point de difficulté ouais. si vous n'avez pas les pieds qui sont adaptés et entraînés à, à, à subir ça bah, ça peut vraiment être quelque chose de douloureux pour vous euh, vous avez également aussi des beaucoup de passages dans la boue donc aussi des, des petits cailloux qui rentrent dans la chaussure donc bah, voilà faut vraiment avoir les pieds préparés et habitué à ce genre d'effort, des pieds solides quoi, pour, pour voir euh, bah, qui subissent qui subissent pas trop durant cet événement. Donc on a eu euh, donc la première partie donc les 30 premiers kilomètres en gros avec une donc qui était de nuit avec et beaucoup de boue. Euh, la partie suivante avait des parties des beaucoup plus de terrain qui était praticable, avec des, plutôt des chemins euh, des sous bois qui étaient euh, plus praticables avec quelques passages dans la boue euh, en traversant une rivière mais globalement ça restait plus praticable et où on pouvait, on pouvait allonger un petit peu plus la foulée et courir alors que sur les 30 premiers kilomètres c'était vraiment très compliqué de courir. On a la fin aussi, les trois derniers kilomètres qui sont atroces. Les trois derniers kilomètres, c'est euh, de la boue, de montée, raide, descente. Euh, enfin euh, voilà, ils nous ont fait un finish euh, du tonnerre. Voilà, donc alors, concernant l'alimentation, alors on était prévenu que les ravitaillements étaient très très légers. On a trois ravitaillements seulement sur 100 km, c'est très très peu. Donc euh, parce que d'habitude, sur ces distances-là, on en a des euh, parfois même tous les 10 km. Donc euh, là, ça fait vraiment au niveau, au niveau gestion alimentaire c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et c'est une erreur que j'ai fait je n'ai pas assez pris en compte j'ai misé trop sur mon, ma capacité à gérer avec les ravitaillements et un petit peu comme j'ai fait pour le GR20 où je me nourrissais uniquement dans les refuges et ben là je me suis dit ouais ça va le faire et du coup j'ai pas assez pris cet, élément, cet événement en compte cet élément en compte et ça ça me servira de leçon pour la prochaine fois c'est un point que, voilà, qui me servira vraiment de, de leçon alors le premier ravitaillement on avait uniquement des raisins secs et quelques dates euh, qui se battaient en duel, donc euh, ça fait c est, c est que dalle quoi. Donc c'était au 24ème kilomètre. Et euh, donc là moi j'avais euh, rien, j'ai mangé un petit peu de raisin mais euh, pff, enfin, voilà du coup au niveau, niveau ravitaillement c'était très léger et le ravitaillement suivant c'était au 52 e je crois de mémoire et là par contre c'était un ravitaillement qui était très complet et qui m'a fait énormément de bien. J'ai mangé mais comme un sac, il y avait des pâtes de fruits, du fromage, euh, des, des thucs, des, euh, des, des raisins secs, des, des, des, des, tellement de, du chocolat, voilà, j'ai tout mangé, tout ce qu'il y avait j'ai mangé. Alors, j'avais la chance aussi d'avoir ma mère qui était là pour faire mon assistance, elle était là à partir de cet endroit là et euh, donc elle avait une petite thermos chaude, elle m'a fait un café donc ça m'a fait énormément de bien, ça m'a bien reboosté. Euh et donc, euh, aussi de voir quelqu'un d'une tête connue, de, connu, de pouvoir discuter un petit peu, de savoir comment ça va, euh, qu'elle remonte un peu le moral. Donc, ça m'a fait énormément de bien d'avoir ma mère sur, sur, au ravitaillement. Et ça, c'est que si vous avez la possibilité, évidemment, enfin voilà, tous ceux qui avaient, tous ceux, beaucoup qui étaient sur l'Ultra Trail euh, avaient des gens qui étaient là pour les aider, les soutenir. Et ceux qui euh, n'en avaient pas, on, voilà, on, les, les messages que j'ai eu, c'était que ça leur a manqué quand même. Alors, sur le troisième ra ravitaillement, le troisième ravitaillement est était aussi complet, donc c'était au 82 e kilomètre, euh, et il était complet, il y avait beaucoup de choses, il y avait même un petit feu de bois qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui nous faisait énormément de bien, qui réchauffait, on avait du mal à repartir même, euh, et euh, donc c'était ça vraiment aussi qui a fait énormément de bien, euh, voilà, donc euh, il était complet, donc nickel. Alors les barrières horaires, pour la première fois de ma vie euh, dans un trail, j'étais inquiet des barrières horaires, parce que c'était des barrières horaires qui étaient très serrées, alors au final, je les ai passés plutôt largement avec euh, une heure d'avance euh, minimum. Euh, et, euh, mais mais c'est quelque chose qui m'a inquiété. C'est la première fois que j'étais inquiet. Il y a énormément de coureurs qui ont, se sont fait arrêter euh, à cause des barrières horaires et qui pour autant sur d'autres trails passent largement les barrières horaires. Donc si je renouvelle cette expérience, ne minimisez pas cette, cet élément-là. On était prévenus. Euh, c'est quelque chose qui est euh, compliqué. C'est un trail qui euh, voulait volontairement être existé et d'avoir des barrières horaires serrées par rapport à des problèmes d'organisation et que les courses ne se croisent pas entre elles sur des parcours différents voilà, ils, ont, ils organisent énormément de courses, je crois un 8, un 14, un 20, un 30, un 50 et maintenant un ultra de 100 quoi donc euh, voilà, il fallait bien trouver un système pour que les courses ne se croisent pas sur les parcours c'est ce système de barrières horaires qu'ils ont trouvé voilà, c'est leur choix, hein. c'est comme ça, on le respecte. Si on n'est pas content, on ne s'inscrit pas. Euh, donc, euh, ensuite, le balisage. Le balisage, je l'ai trouvé exceptionnel. On a un balisage au sol, on a un balisage avec des panneaux, on a un balisage aérien avec des, euh, des petits fanions. Euh, alors, il m'est arrivé de, de, de, de, de me tromper, mais c'est vraiment par faute d'inattention. Et c'est parce que, voilà, au bout d'un moment, on est dans notre bulle et euh, on ne pense, on pense à rien. On regarde uniquement euh, nos, nos pieds ou on est dans nos pensées et du coup, on rate certains ravitaillements enfin, certains, certains balisages mais c'est vraiment parce que c'est une faute d'inattention c'est pas du tout à cause de l'organisation parce que le balisage est exceptionnel je, je, je, enfin, honnêtement je, je crois que j'ai jamais vu un balisage de cette qualité euh, enfin voilà je, des, des fois on en a des, des, des indications tous les 5 mètres quoi <rire> Enfin, c'est juste incroyable donc vraiment bravo pour Obaliseur euh, et euh, chapeau il n'y a rien à dire là dessus ensuite j'ai fait des rencontres euh, très très sympas et des gens qui, euh, qui me suivaient mais des gens que je ne connaissais pas non plus et c'est toujours très enrichissant sur les trails. Alors, au début, ça parle pas trop, et puis, arrivé au bout d'un moment, euh, les gens euh, ont envie de parler, et donc on, on échange un petit peu. Alors, moi, c'est vrai que je suis assez solitaire dans, dans l'effort. J'aime voilà, bien courir tout seul, mais c'est vrai que j'apprécie aussi d'échanger de, avec des gens durant, durant un moment. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super chouette euh, de pouvoir échanger durant, durant les trails. Donc, euh, j'ai fait des rencontres super. Donc, euh, j'espère que les, les gens que j'ai rencontrés sur le trail vous récupérez Bien et j'espère vous revoir aussi à, une, à, une, à un prochain événement alors ensuite le problème gros problème que j'ai eu on s'est beaucoup foutu de ma gueule pour <rire> à cause de ça euh, c'est un problème de, de frontal euh, oui j'ai euh, une Petzel nao qui n'a pas tenu en fait la, la, la charge je pensais qu'elle tiendrait largement la charge et en fait euh, bah non du coup en fait j'étais en débit réduit euh, et du coup en fait enfin débit réduit en, en batterie réduite et en fait en batterie réduite on, on voit rien donc euh, du coup euh, et puis euh, donc ça c'était le premier problème que j'ai eu j'ai fini la, la, la, le matin en fait euh, en, débit, en batterie réduite et le soir euh, en fait j'avais pas pris conscience que les journées étaient courtes et qu'il faisait nuit euh, que le soleil se couchait à 17h30 et qu'il commençait à faire enfin il faisait nuit à 18h et et donc, euh, bah c'était un, un gros problème pour moi parce que le, le finish se fait sur un terrain qui est très technique et faire ça de nuit, c'était vraiment quelque chose de, de vraiment très compliqué et heureusement. Euh, j'ai ma mère qui a pu me redonner ma frontale à 3,5 km de l'arrivée qui m'a permis de finir avec une frontale quand même euh, donc, euh, donc ça c'est aussi une erreur un manque de préparation, manque d'anticipation c'est un manque de, de test de son matériel et euh, en fait c'est le pro pro gros problème que j'ai eu c'est que j'ai commandé enfin euh, on m'a envoyé une frontale donc euh, Golum m'a envoyé une frontale, la Pium Plus euh, sauf qu'avec les grèves de la, de la poste, bah, elle est arrivée euh, le samedi matin, donc bah, c'était un jour trop tard, donc euh, je suis un peu déçu parce que ça, cette lampe que j'ai eu pour le GRP m'aurait vraiment servi, et euh, donc, d'ailleurs, en ce moment jusqu'au 25-12, si cette lampe vous intéresse, et si la pium, pium plus, vous intéresse, j'ai un code promo GoPlanetTry, qui est valable jusqu'au 15 jusqu 25-12, pardon, et qui vous offre une réduction de 15 euros, donc si jamais ça vous intéresse, GoPlanetTry, euh, donc j'ai fait une vidéo de présentation de cette lampe frontale qui, euh, donc je vous mets le lien là, là-haut, euh, et, euh, bah voilà, bah écoutez c'était tout pour, pour l'Ultra du Trail. j'espère que tous ceux qui ont participé à quelle que soit la distance vous récupérez bien. Bon en tout cas j'ai passé un super moment, je remercie encore une fois les organisateurs et les bénévoles de nous avoir préparé cet événement qui était vraiment super sympa. Euh, maintenant bah, moi ce que je vous invite à faire encore une fois c'est de vous inscrire à ma liste mail privée pour recevoir un mail tous les matins à 8h qui se veut soit fun soit inspirant et euh, ça vous donnera accès aussi à tous les contenus que je fais et donc moi je vous dis à très très bientôt maintenant dans une prochaine vidéo c'était François, bye bye